Alors, où j'ai mis mes papiers Le Crédit Agricole célèbre ses 10 millions de clients sociétaires. 10 millions, c'est 125 stades de France bourrés à craquer, ou 110 000 fois la durée en minutes d'un match de foot. Oui, ça fait long. Oui, ça fait super long, en, en fait. Ils sont donc maintenant 10 millions de clients copropriétaires de leur banque et qui participent à leurs agés aux grandes décisions au niveau local. Non, ça c'est un bocal, local, régional. Et participe également à des milliers de projets associatifs, culturels, non ça c'est culturiste. solidaires, environnementaux, financés en partie grâce à la carte sociétaire. Euh, il y a bataille. À hauteur de 11 millions d'euros. 11 millions. Rendez-vous compte, pour vous faire une idée, vous avez 150 000 cheveux. Hein Enfin, normalement... C'est une carte utile. À chaque utilisation, le Crédit Agricole verse de l'argent sur un fonds dédié au projet de sa région. Les monuments, les écoles, les associations, les jeunes, les personnes âgées. Hein euh, oui. 10 millions de clients sociétaires au Crédit Agricole, c'est plus de 10 fois la population de Marseille. Et plus de 20 fois la population de Lyon. Alors c'est faire partie d'un collectif, d'un énorme réseau social qui donne le pouvoir de faire avancer. Non, ben là tu recules voilà, avancer toujours plus ce qui compte pour les Français, l'emploi, l'environnement, la santé. Bah oui, quand il y a la santé, tout va, tout va, hein C'est ça, être le premier groupe coopératif au monde. Allez, on souffle les bougies.